C'est qui Ah, oh, il est relou lui oh, En ce moment les PS ils sont partout là. T'as Hollande qui vient de faire une interview avec Hugo Décrypte. Il est partout le type en ce moment. Est-ce que tu l'as vu ailleurs Ouais ouais sur TikTok je l'ai vu, il était chez Guillaume Play, il est allé chez Quotidien, il est allé chez Hébrun. Et maintenant il est partout, quoi. Hugo Décrypte aussi. Non mais peut-être que Hugo Decrypt il va aussi poser des questions pertinentes, intéressantes au président qui va le mettre dans l'embarras, tu vois. <rire> Ça fait quoi d'avoir les codes nucléaires Il est sérieux le type. Ça fait deux minutes que ça a commencé et on se fait déjà chier. Non mais même s'il veut personnaliser le truc, il peut le faire. Il peut demander, je sais pas, ça fait quoi d'avoir détruit votre parti avec mmh. votre présidence de la République Ou d'avoir été un tel mauvais président qu'il n'a même pas pu se représenter. Ouais, enfin le mieux ce serait quand même François Hollande. Ça fait quoi d'aller réconforter les victimes du terrorisme tout en sachant que l'entreprise française Lafarge collabore avec les terroristes alors, le bilan de François Hollande, on a tendance à le résumer en deux événements. D'un côté, le mariage pour tous, de l'autre, les attentats. Et pour la télé et tous ceux qui discutent avec François Hollande là en ce moment sur YouTube, grossièrement, sa vie politique, sa vie présidentielle, ça se résume à ça. Et si tu rajoutes le fait qu'au demeurant, il a l'air plutôt sympathique, et secondement que on a une petite tendance à vouloir un président un peu plus normal quand on voit qu'on a Macron en ce moment, tu peux te dire franchement, si Hollande revenait, euh, pff, ce sera pas si mal, hein. ce ne sera pas si pire en tout cas. Mais comme dit le fameux adage que vous connaissez tous, la nostalgie, lorsqu'elle vient de journalistes bourgeois pététunes qui travaillent pour des milliardaires, ce n'est pas vraiment une bonne conseillère. Alors du coup, nous, on va faire ça rapidement. Hein. Le bilan de François Hollande, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, c'est un abîme. Non, parce qu'il faut quand même s'imaginer que ce type-là, c'est à la fois le successeur de Sarkozy, pas ouf, mais c'est surtout le précurseur d'Emmanuel Macron. C'est pas quand même joli comme bilan. Après, c'est toujours mieux que les autres socialistes qui jouent en permanence à piper langue de bois, quoi. Après, tu oublies quand même Manuel Valls. Lui, il croit en ce qu'il dit. Enfin, vu que ce qu'il dit, c'est de la merde, c'est <rire> peut-être pas mieux. Ouais. J'ai l'impression que le Parti Socialiste, c'est soit honnêtement de la merde, soit c'est de la langue de bois pour cacher de la merde malhonnête. <rire> le Parti de Jaurès Et là, ce serait marrant qu'il enchaîne sur la question « Qu'est-ce que ça fait, en tant que président de la République, d'avoir tué un militant de 21 ans ?» Ouais, après, euh, Hollande, il est honnête. Hein, euh, il a dit qu'il s'est servi des attentats pour euh, interdire des manifs. Il l'a dit dans un bouquin, ça s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça ». Ça, ça a fait un scandale énorme. <rire> Vachement honnête. C'est pas vraiment le truc qui me vient à l'esprit quand, quand je les vois. C'est euh, plutôt un truc genre... <rire> Connard. Honnête. Honnête, pardon. Honnête. honnête. De manière plus générale, et si on se concentre à l'économie, c'est grâce à François Hollande que nous avons eu notre fierté nationale, le CICE. Donc pour faire simple, le CICE, c'est 20 milliards qui sont donnés chaque année aux entreprises à travers un crédit d'impôt. Et donc à la base, c'était censé permettre l'embauche de personnes. Sauf que de la bouche même de France Stratégie, qui est une institution qui dépend directement du pouvoir exécutif, on a appris que le CICE a généré entre 100... Et 150 000 emplois, on donne de l'argent, on espère officiellement que ça va créer des emplois et au final, vu qu'il n'y a pas de contraintes, vu qu'il n'y a pas d'engagement demandé aux entreprises pour toucher ce truc-là, on se retrouve avec quasiment zéro emploi créé. Et ça, c'est France Stratégie qui le dit. Donc depuis 2013, nous donnons 20 milliards d'euros par an aux entreprises pour rien. Et c'est à ce moment-là où le petit Macron, il commence aussi à grimper les échelles, hein, parce que lui, il aime bien les petits trucs libérales comme ça. Donc au début, il était simplement conseiller à l'Élysée, et puis il est devenu ministre de l'économie. Macron, qui sortait alors de chez Rothschild, a enchaîné les réformes en faveur des plus riches. Et pendant ce temps-là, les pauvres, ils avaient la loi travail. Super. D'ailleurs, François Hollande, qui a appelé les pauvres en permanence les « sans -dents. Enfin, ça, c'est selon son ex-femme et selon Oxfam. Et au niveau international, tu as eu pas mal de guerres impérialistes et notamment des interventions au Mali, juste à côté du Niger, qui est une des plus grandes mines d'uranium pour le nucléaire français. Le nucléaire français que Hollande n'a pas du tout attaqué, malgré ses promesses, évidemment. Ouais, donc du coup, finalement, c'est ça la conclusion du mandat de François Hollande. On arrête d'embaucher de, de, dans la santé, on arrête même de financer la santé, on arrête d'embaucher des profs, on gêne le salaire des fonctionnaires, et puis on fait un super don aux super-grandes entreprises pour leur permettre d'encourager à l'embauche. <rire> euh, heureusement qu'il a pas eu de second monde. d'accord. <rire> heureusement, t'imagines ce que ça aurait été Attends, mais Macron, c'est exactement pareil en fait. N non, mais lui, il est de droite. Ah... Et puis évidemment, il y a aussi les scandales de François Hollande. On en a parlé un petit peu vite, mais il est temps d'y revenir. Oui, parce que pendant que Hollande prétend lutter contre le terrorisme, eh bien, il y a le cimentier français Lafarge qui travaille avec Daesh, et ça, le président de la République le sait. D'ailleurs, il n'est pas le seul, hein. sont au courant également Manuel Valls, le Premier ministre, Emmanuel Macron, devenu président de la République, et Jean-Yves Le Drian. Le Drian, si vous ne regardez pas l'actualité politique, vous avez pu le louper donc aujourd'hui, on va remédier à la discrétion du bonhomme. Sous Hollande, Jean-Yves, il était ministre de la guerre, et sous Macron, il est ministre des affaires étrangères. Et que ce soit la guerre ou les affaires étrangères, ça veut dire que Jean-Yves, il était toujours un peu dans les bons coups. Par exemple, pour les ventes de rafales à l'étranger, bah Jean-Yves Le Drian, il est aux premières loges à chaque fois. Et justement, en 2016, il y a des rafales qui ont été vendues en Inde et autour de ces rafales, il y a l'affaire des rafales indiens, où il y a eu des commissions qui ont été perçues un peu par quelques gens, euh, que ce soit chez Dassault ou dans les gouvernements indiens. Bref, une petite affaire, un petit scandale qui touche les plus hautes sphères de l'État. Bref, ce juteux contrat de 36 rafales était apparemment encore plus juteux pour ceux qui participaient aux négociations, selon les informations de Mediapart. Ouais, mais tu vois, moi je comprends Hugo Décrypte, là, qui pose pas la question sur les rafales et tout, parce qu'en vrai... Par exemple, Le Drian il en a vendu 80 aux Émirats Arabes Unis et il a, il a juré cracher que ça ne va pas être utilisé dans les guerres au Yémen. Donc peut-être que c'est juste des, des rafales de tourisme, tu vois, pour essayer de voyager dans des états qui sont en fait très très grands, pour aller très vite, tu vois. C'est pas forcément pour, pour faire la guerre. Ouais, ou alors pour tourner des clips musicaux, tu sais, comme... Mmh. Non, je pense que c'est plutôt pour faire des vidéos avec des influenceurs célèbres. C'est oui, ça, c'est un C'est ça. Si on revient à la politique intérieure et même la politique politicienne, comme on dit, on peut constater que François Hollande a fait une autre œuvre dans son mandat, c'est la destruction du PS, le Parti Socialiste. Pourquoi est-ce que le PS a explosé Simplement parce que pendant 5 ans, il a mené la même politique que les, euh, les Républicains, UMP, machin, ceux qui ont les casseroles là. Que ce soit au niveau économique, démocratique, écologique ou social. Non, parce qu'avant, il y en avait des petits malins pour dire que oui, euh, il y avait une différence entre la gauche et la droite, entre le PS et les Républicains. Maintenant on sait définitivement qu'entre eux, là entre le PS et machin, entre ces petits bourgeois, il n'y a zéro différence à part l'emballage. Et encore. En fait, depuis des années, on avait un parti un peu fantoche qui se prétendait être de gauche, mais qui était investi en fait que par des bourgeois libéraux. Et après l'échec de François Hollande, tous ces gens-là, ils sont partis vers En Marche naturellement. Et en fait, le champ politique n'a pas vraiment explosé. C'est juste que la situation s'est clarifiée. Le PS n'avait plus aucune raison d'exister. Et du coup, il y a eu une espèce de bloc libéral bourgeois qui s'est formé. C'est ce qu'on a eu avec Macron. Et du coup, maintenant, bah, c'est clair au moins. Et 20 2017, avec les élections présidentielles, Hollande, il est en dessous des 10 dans les sondages du coup il va même pas se représenter tu vois la grande primaire populaire ou je sais pas trop quoi qui est lancée par Cambadélis au Parti Socialiste on a l'impression que c'est un truc démocratique mais en fait c'est tout le monde qui se planque des poignards dans le dos donc c'est pas vraiment un processus démocratique c'est une piñata une piñata qui se finira déchiquetée avec les élections présidentielles, où le PS va réaliser le score le plus bas qu'il n'a jamais fait en 5ème république Bon mais c'est la dégringolade PS entre Manuel Valls qui essaye de faire des euh, faire des chansons euh, T'as Benoît Hamon qui part en burn out sur ses palettes, Hidalgo euh, qui gagne le championnat du monde de la langue de bois et de la Parisienne insupportable, Montebourg qui appelle tout le monde, euh, niannian, à euh. Olivier Fort. Euh... Olivier fort C'est quoi le rapport avec Patrick Sébastien Donc, euh, Le chanteur Patrick Sébastien Non, non, pas le chanteur, le, le youtubeur, soit qui fait des vidéos, qui a un million d'abonnés, euh, PS, Patrick Sébastien. Sauf qu'en 2022, tout a changé. Macron ne s'est pas montré comme un entre-deux entre les anciens mastodontes, PS, RPR, tout ça. Il s'est montré comme un Sarkozy en pire. L'affaire Benalla, les mains arrachées, les yeux crevés lors des gilets jaunes, euh, les mobilisations historiques et puis la gestion aux fraises de la pandémie de Covid-19, tout ça, c'est du Macron. En fait, le problème qui se pose électoralement pour Emmanuel Macron, c'est qu'il s'est entouré d'un côté d'opportunistes qui progressaient pas assez vite selon eux, soit au RPR, soit dans le PS, soit, soit chez les Verts, soit il s'est entouré de gens qui avaient vraiment de, de grands espoirs, de changements et tout ça. Alors ceux qui avaient des espoirs, bah, tout simplement, ils sont partis, ne restent donc plus que les opportunistes, des opportunistes qui sont des gens de rapaces, qui attendent simplement que la tête de Macron tombe pour pouvoir bouffer les restes. Nous avons donc un président qui doit montrer sans arrêt qu'il ne faiblit pas. S'il montre qu'il faiblit, tout simplement, ça pourrait résulter en plein plein de couteaux dans le dos euh, qui se terminerait par quelqu'un qui prendrait peut-être le pouvoir à sa place. Et là, revoilà François Hollande, que la nostalgie et la sympathie pourraient nous faire presque regretter. François Hollande qui fait du charme à nos chers journalistes. François Hollande qui regrette de ne pas s'être présenté en 2017. François Hollande qui regrette qu'Emmanuel Macron soit tant devenu de droite. Et alors que les candidats issus du vieux PS patinent, François Hollande se rappelle à notre existence de plateau en journaux pour expliquer que quand même, quand c'était lui à la place du chef, ça ne se passait pas comme ça. Ouais bah en fait il veut se présenter. Mais Non mais tu elle Elle peut pas se présenter avec le bilan qu'il a Hollande. Personne ne s'en souvient de son bilan. Et en plus il en parle même pas de son bilan. Donc finalement, là en plus il y a la volonté de faire un grand rassemblement de la vieille gauche du vieux PS là, Montebourg, Hidalgo, Taubira. Non, moi je me trompe peut-être. Hein. Mais il y aura un bulletin François Hollande à l'élection présidentielle 2022.